Yo les esprits gagnants, c'est Damien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler colocation et on va répondre à une question qui est est-ce qu'il vaut mieux un bail collectif ou un bail individuel et Avant de commencer, je t'invite à récupérer ma formation offerte sur au locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Donc je suis aujourd'hui avec Mathieu, donc le fondateur du site SmartLock, et on va parler colocation, on va parler bail. Et euh, bah pour la petite histoire, avec Mathieu, bah on tourne ensemble au Jiu-Jitsu brésilien et c'est dans les vestiaires où on a parlé euh, bah des de bons individuels et il me disait, Damien, si tu savais les histoires que j'entends sur les beaux individuels et je me suis dit, bah, tu sais quoi Mathieu, tu vas venir euh, m'en parler directement sur ma chaîne YouTube. Donc salut Mathieu Salut Donc euh, présente-toi euh, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Euh, alors je suis un des cofondateurs de smartluck.fr, euh, c'est un site où on propose euh, plateforme de gestion locative pour les bailleurs indépendants, donc les aider à ne pas aller chez Foncia. Euh, on propose plein de services d'outils en ligne et notamment on est un des leaders sur le bail de location, le bail numérique. Il euh, y a des milliards de combinaisons possibles et il y a une des combinaisons possibles c'est euh, tu veux faire une colocation, est-ce que tu passes en bail individuel ou un bail euh, collectif, le bail unique avec clause de solidarité. Ok, Du coup, euh, bah toi, si tu nous si tu regardes, si tu as envie de faire de la colocation, c'est que le truc qu'on entendait euh, vraiment jusqu'à euh, bah, décembre 2018, c'était pratiquement, euh, surtout si c dans une grande ville, c'était pratiquement bail euh, commun parce qu'il y avait euh, avant euh, la loi Elan, ouais. le changement de la loi Elan en, 2000, en décembre 2018, il fallait que ta chambre fasse, enfin ta partie privative 9 fasse. Plus de 14 mètres carrés. Plus de 14 mètres carrés, maintenant ça a été réduit à 9 mètres carrés. Autant ben. ouais. dire que 14 mètres carrés. Alors si tu m'écoutes et que tu es euh, euh, à la campagne, tu vas me dire 14 m carrés une chambre, euh, c'est le minimum syndical. Mm. Bon nous, là on fait, on, on tourne actuellement à Vincennes, quand tu as une chambre de 14 mètres 2 à Vincennes, mais es plutôt bien, c'est plutôt confortable. Mm. Et du coup, on a réduit ça, ça a été réduit à 9 mètres carrés, ce qui veut dire en gros, pour simplifier, dès le moment où tu as le droit de louer euh, une chambre en tant que chambre, bah, tu peux faire un bail individuel en gros. C'est ça. Et même, euh, je ne suis pas spécialiste du code de construction, mais je crois qu'en plus des 14 mètres carrés, tu avais l'obligation d'avoir un point d'eau. Un point d'eau, tout à fait. C'était une vraie partie privative avec un point d'eau. Alors, un point d'eau, pour les investisseurs euh, malins, bah, tu, peux le, tu peux mettre juste euh, un robinet. Ah ouais, mais je sais mais il faut le si quand même. Quoi, mais il faut, faut le mettre. En tout cas, clairement, c'était relativement une galère parce ouais. qu'il fallait aussi du coup que chaque chambre fasse euh, 14 mètres carrés. Ouais. C'est pas juste que tu as une grande chambre et puis tu as deux petites chambres. Donc, en gros, euh, bah là, l'avantage de la loi Elan euh, en décembre 2018, ça a vraiment ouvert, ouvert cette partie-là. Mais pour autant, euh, je voudrais qu'on détaille euh, les avantages d'un bail commun, oui. d'un bail individuel, mmh. et bah, toi, ce que tu t'en penses avec, bah, je ne sais pas, il y a combien de personnes par mois qui, euh, Alors, qui, qui viennent de souscrire des baux Des, des baux, il des, des y en a plusieurs milliers. Euh, et sur les colocations, la grande majorité prennent des baux communs. D'accord. Il y en a très peu qui prennent des baux individuels. Euh, parce avec que... clause de solidarité ou pas Parce qu'on n'est pas obligé de l'activer, cette clause-là. Ouais, en général, les beaux individuels, c'est sans clause de solidarité. Sans clause de solidarité. Ouais, donc c'est soit beau commun avec clause de solidarité. Oui, pardon, oui. Le, le, pour le beau commun, toi, ouais, tu, euh, vous si. avez souvent les clauses de solidarité. Ouais, c'est quasiment systématique. Donc clause de solidarité, juste pour la pour petite, petite histoire, si tu pas au courant, en gros, c'est un truc de fou parce que, on va pas se mentir en France, tu tes propriété. Oh, d'une manière générale, on protège quand même pas mal le locataire, mmh. on va pas se mentir. Ah, oui. mais alors, la clause de solidarité, c'est fou, c'est que c'est le contraire. Le propriétaire, il est mais surprotégé. En gros, je... on va schématiser, j'ai trois colocataires, mmh. j'ai trois cautions euh, solidaires, garants. Garant. Ah, ouais. Tu as une personne qui ne euh, paye pas, mmh. tu peux te retourner contre cinq autres personnes. Ouais. C'est quand même, pour le bailleur, c est, c est... limite je trouve, j'en parle dans ma formation euh, sur, euh, sur la colocation, je trouve que limite... Euh, rapport... C'est un énorme déséquilibre par rapport à toutes les difficultés qu'on va avoir avec des gestions d'impayés, etc. Euh... Ouais, alors tu peux te retourner euh, contre les 5 autres en divisant par 5. Tu peux te retourner contre une des 5 personnes en lui demandant l'intégralité du loyer. Euh, donc c'est ultra euh, protecteur euh, dans ce cadre-là. Alors il y a une nouveauté là depuis 2-3 ans, c'est que maintenant quand les colocataires s'en vont, ils sont plus solidaires. Donc avant, il y avait des histoires horribles où euh, pour les locataires, tu pouvais te faire rattraper 4 ans plus tard de la colocation que tu avais lâchée. Ouais, c est, c est, si tu pars... Si tu pars, au bout de 6 mois ou dès ton remplacement, ta solidarité s'éteint et euh, la solidarité de ton garant s'éteint également. En gros, par rapport à ça, c'est en bail solidaire. On va, on va, on va accélérer après. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment des choses qui peuvent plus ah, le... En bail solidaire, en gros, ça s'éteint soit six mois après, soit dès que tu as trouvé ton remplaçant. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la, la, la force que je trouve au bail collectif, mmh. c'est que es le colocataire, ils vont être très contents de, euh, quand ils partent, de faire ton marketing, ton commercial pour euh, mettre quelqu'un d'autre à leur place. Ouais, exactement. Mais euh... moi, j'ai trouvé la même astuce sur les bons individuels. D'accord, mais euh, en fait c'est mes locataires qui font les commerciaux et qui reçoivent les gens pour faire visiter et tout. D'accord, mais donc le, euh, tu payes du bar, un bail individuel, contrairement au bail commun, en général les gens qui font des, des baux individuels sur Smart Lock, euh, c'est des baux euh, par chambre qui sont évidemment pas solidaires entre eux. Tout à fait. Euh, et donc du coup, bah, si tu as un, les impayés, tu les gères euh, chambre en par chambre C'est ça. En fait, en gros, euh, l'un des avantages de la colocation, c'est que euh, si tu la fais bien, c'est pareil, mmh. euh, tu peux prendre des dossiers avec des, euh, vraiment des, des dossiers assez solides. Moi j'ai des gens qui, euh, qui sont dans mes colocs et euh, qui gagnent 4-5 000 euros par mois mmh. parce qu'ils ont juste besoin pendant quelques mois d'être en déplacement, etc. J'ai euh, des gens qui ont des parents euh, qui, sont, qui gagnent beaucoup de revenus. Mmh. Donc c'est ça limite un peu euh, le problème, euh, problème d'impayés. Mmh. Mais c'est vrai que tu peux te retourner que, que contre la personne, ouais, voilà. ça c'est clair que ouais. c'est un, un, un point assez important Donc ok, bail euh, commun, ouais. toi tu dis que dans, voilà, dans la plupart des cas c'est euh, clause de solidarité ouais. Et bail ben, individuel c'est individuel sans clause Donc juste par rapport à ça, de mon expérience, mmh. les, les beaux communs et avec la clause, on va dire on va pas se mentir tu es dans une ville étudiante tu mets ton appartement en colocation en juillet, mmh. les étudiants ils vont tellement être flippés qu'ils vont tout signer. Et leurs parents, ils seront tellement contents de trouver un, un, ouais. un appartement propre, bien fait, clé en main, qu'ils vont tout signer. On fait un rétro, tu te retrouves en mai, par exemple, qui est l'une des pires périodes quand même pour mmh. euh, faire un remplacement. Là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Euh, bon, ça va être plus chaud de faire du commun. Allez. Du commun initial. En fait, c'est toujours l'initialisation qui est difficile parce que tu as bien compris qu'une fois que tu es rentré dans le game et que ta coloc, ce que tu dis, ta coloc en fait elle est remplie, ensuite ils vont, ils vont faire les commerciaux entre guillemets et du coup ça va être assez, assez simple. Mais ouvrir une coloc en mai euh, avec un bail solidaire, je pense que c'est une réelle potentielle difficulté. Oui, la, la, la difficulté du bail commun solidaire, c'est de trouver une colocation constituée pour faire rentrer les gens euh, dans ah. bloc initialement. Quant à bah, des baux individuels, euh, comme tu gères les, les chambres de manière indépendante, c'est beaucoup plus simple. Le, le gros problème quand même, euh, si je dois résumer, euh, c'est que selon moi, le, les baux individuels, il y a deux problèmes principaux. Euh, le premier, c'est que tu ne peux pas prendre de garantie de loyer impayé. Ça n'existe pas les garanties de loyer impayé sur les baux individuels. Euh... Alors ça, je pense que euh, mon point de vue, mm -hmm. c'est que ça, va, ça, ça devrait arriver. Mais aujourd'hui je suis à la pointe sur ces sujets là, je ne suis pas prêt d'arriver. Parce que alors moi, moi que ce que.. Parce que je négocie avec des assureurs pour ouais. des... Mais on y arrive sur des gestionnaires professionnels qui font ça de manière euh... mais sur un indépendant un individuel, ça va être très très compliqué. Parce que euh, j'avais invité dans mon club privé un assureur. Mm. Alors parce que déjà il y a une question sur l'assurance. Euh, sur l'assurance euh, mm. loyer euh, pas moyen payé, sur l'assurance euh, PNO, ouais. non occupants. Mm. Euh, il est difficile d'avoir, une... tu ne trouvais pas beaucoup d'assureurs pour ces bons ouais, individuels ouais, ouais. pour faire du clé en main, tu vois, pour, ouais, pour, pour en tant que bailleur. C'est en train de, de se mettre en place. Mm. Je... L'assurance La, voilà, moyen payé, c'est clair que ça va peut-être mettre plus de temps, mais sur le principe, je pense qu'on va augmenter le nombre de, de personnes, de, de bailleurs qui vont euh, aller vers les bons individuels. Avec cette histoire de 9 mètres carrés en tout cas, on devrait augmenter Il y a un deuxième problème. Vas-y, ouais, je suis intéressé. Deuxième problème, c'est qu'il euh, y a pas mal de règlements d'urbanisme dans certaines communes qui t'empêchent de diviser à la chambre euh, un, lot, euh, un lot unique. Et donc, en fait, ils voient ça comme une division. Et il y a des réglementations assez fortes pour empêcher les marchands de sommeil, euh, notamment en proche banlieue. Et donc, il euh, y a des endroits où tu ne peux pas euh, prendre une maison de 8 chambres et la louer à, à la chambre. C'est interdit. Alors, j'ai une... mon interprétation de la réglementation par rapport à ça mmh. Tu viens que tu en parles. En gros, là, on parle de euh, le fait de faire entre guillemets que ce soit assimilé à une division sauvage. Voilà, sur telle manière. Mmh. Alors, moi, pour moi, dans les beaux individuels, tu as une partie privative, ouais. mais tu as une partie en commun. Mmh. Du coup, ça ne peut pas être, euh, dans mon interprétation, ça ne peut pas être vu comme une division euh, officieuse parce que tu as une partie qui est euh, en commun dont par exemple les, les, les salles d'eau, mmh. il y a vraiment une partie privative, une partie commune. Donc on mmh. ne fait pas de division Mais les marchands de ensemble. sommeil, euh, ils mettent en commun certaines parties communes dans les immeubles. Ça n'empêche pas les mairies, oui, notamment alors... de gauche, de faire la chasse aux bailleurs qui font ça. Je te le dis, hein, c'est vraiment le risque principal. Donc, ouais, là on parle par rapport... Euh, effectivement, on parle par rapport euh, sur un marché déjà parisien, par exemple, ouais, où, ou proche euh, banlieue, où, où on va te loger euh, tout juste dans 9 mètres carrés. Ça fait 8,98, on s'est arrangé pour euh, creuser dans le mur pour que ça fasse 9 mètres carrés c'est au minimum syndical si tu fais du premium de toute façon clairement ton colocataire il va jamais euh, il va, il va être tellement content de, de pour moi hein, de, de, de louer de louer l'appartement et d'être bien dedans ouais. et après là on parle de, de, de, de marchand de sommeil et moi ce que je dis souvent dans mes vidéos c'est que on peut faire euh, on peut transformer un trois pièces en six pièces pour gagner plus d'argent mmh. mais pour moi on n'est pas là pour le faire c'est à dire qu'on ouais, est là ouais. pour être des prestataires de services bien et sûr. faire en sorte que euh, bah, nos euh, nos colocs, il soit dans de, dans de bonnes conditions. Et par rapport à ça, je pense que le bail individuel, dans ces conditions-là, ouais. il, est, il est plutôt, il est plutôt euh, pertinent. Je suis d'accord, mais ça demande un peu d'ingénierie immobilière sur le, la réglementation. Et euh, même en termes de, ensuite de rédaction du bail, nous on a des clauses spécifiques pour les bons individuels. Il faut être un peu malin, c'est-à-dire que euh, sur les charges, euh, les répartitions en fonction des consommations réelles, euh, les sorties entrées, les dégradations avec des états d'élu des intermédiaires, etc., ça, ça demande un peu plus de travail quand même. C'est clair. Il y a plus de gestion, tu l'auras compris, puisque c'est comme si tu avais en fait trois locataires indépendants. Ils se partagent une partie commune ouais. qui n'est pas la cage d'escalier, ouais, qui n'est pas la la des, des marchands de sommeil, donc ouais. euh, qui est une cuisine, une salle de bain, mmh. un, potentiellement avec un, un, un salon donc euh, avec un cachet, avec un truc vraiment confortable, tout confort. Ils arrivent, ils ont la... Nous, on parle de, de colocation haut de gamme, donc euh, mmh. ils arrivent, ils ont la fibre, ils ont la télé, ils ont le canapé, ils ont tout qui est neuf. Et euh, par contre, effectivement, ça demande forcément un peu plus euh, de, de, euh, travail. De, de travail, mais pour la petite histoire, moi, dans mes colocs, les gens sont tellement contents d'y être que euh, même quand ils parlent de moi l'été, mm. ils essaient de trouver quelqu'un où ils sont prêts à me payer l'un des deux mois pour mm. pouvoir rester dans la colocation. D'accord. Donc, on est, et ce qu on, euh, ceux qui me suivent le font aussi, c'est ce qu'on dit à nos investisseurs rentables, c'est voilà, faire du haut de gamme, de ne pas se moquer des gens. C'est-à-dire qu'on est des prestataires et le but, c'est que les gens soient bien et que nous, on gagne de l'argent tous les mois. Donc, c'est vrai qu'on est loin des vendeurs de sommeil, mais c'est vrai qu'il y en a. Et euh, la loi, pour moi, elle est bien qu'elle puisqu'elle nous protège, nous qui faisons de la qualité parce que personne n'ira nous euh, chercher ouais, ouais. Euh, dans les appartements de qualité et elle, euh, elle essaye de contrer ces, ces gens-là qui profitent de la faiblesse ben de, de population. Et je peux vous assurer qu'à Paris pour avoir visité pour la petite histoire. Donc moi j'habite à, à Vincennes, j'ai visité à, à, à Montreuil euh, il y a quelque temps euh, quelque chose, un endroit où en fait ils, ils, ils avaient entassé euh, des, euh, des, euh, des, euh, des, des ouvriers euh, qui venaient d'Afrique noire, mais c'était juste inadmissible. quoi et euh, il il y avait trois, euh, ils étaient avec trois euh, lits superposés. Mmh. Il y avait un petit coin, il n'y avait aucune aération, et c'était en semi-souplex sur une partie. Ouais, non, mais et euh, effectivement, moi je suis pour, et je te rejoins, je suis pour qu que ces gens-là on les casse parce qu'ils nous font du mal à nous, d'ailleurs mmh. propres euh, propre quoi. Donc merci, c'était top. Okay. J'espère que vous avez, vous allez passer Donc pour résumer rapidement, euh, bah, si vous pouvez faire des beaux, euh, des beaux euh, comment, avec leur solidarité. Bah, le conseil de Mathieu, je suis assez d'accord avec toi, c'est foncer, en gros, entre nous. C'est plus simple. Si jamais tu es en juillet. Mm. Et là, normalement, je te dis, j'ai un chantier euh, qui, va se terminer, euh, qui devrait se terminer au début de l'été. Cette colloque, je pense que je vais, vais le recoller en, en commun avec bail de solidarité. Au moins, je vais tester. Si ça ne marche pas, je peux, autrement, c'est vrai que c'est plus cool. Si tu ne peux pas ou si tu n'as pas envie, tu peux faire du bail individuel. Par contre, si tu, entre guillemets, euh, bidouilles sur les parties euh, communes, comme les caches d'escalier, parce que c'est une vérité. Hein. cage d'escalier, partie commune, c'est juste abusé. Mais si tu as des vraies parties communes, pour moi, tu n'as pas un vrai risque euh, avéré si tu fais du truc propre. Quoi. Donc voilà, bah, si tu fais du propre, fais euh, bail commun, bail individuel. Mais en tout cas, dans tous les cas, et merci à toi pour avoir dit ça, oui. fais-le proprement oui. en respectant la réglementation en respectant tes colocataires. Nous, de toute façon, on n'en avait pas discuté juste avant, mais ça fait plaisir parce que c'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire, on est des prestataires de services et le but, c'est que les gens bah, ils soient, ils soient contents à la fin. J'espère que t'as aimé cette vidéo, en tout cas merci Mathieu Je t'en prie Et si t'as aimé cette vidéo, bah mets-moi un gros like Mets-moi dans les commentaires si t'es plutôt bail individuel ou bail euh, commun Et puis, euh, comme d'habitude, je te dis juste euh, Profite de la vie, passe à l'action Si t'as pas encore fait une coloc, teste le marché La coloc c'est pas mal, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui euh, Qui est en train de monter et d'exploser. De et puis euh, juste profite de la vie, ciao ciao